Je suis avec Jacques Laberge, coach et formateur en gestion des ventes. Jacques, qu'est-ce qui différencie l'approche traditionnelle des ventes versus l'approche coaching de la gestion des ventes? Une très bonne que question, Richard. Fondamentalement, je te dirais, c'est la façon d'aborder, de voir euh, la gestion. D'un côté, on est beaucoup plus sur la pression sur les chiffres, sur les résultats, alors que l'autre, on est sur la pression sur les activités, sur, euh, plus au niveau du développement des compétences. Ça amène des résultats complètement différents selon le travail d'un ou le travail de l'autre. Intéressant. Et comment, concrètement, sur le terrain, ces deux approches se différencient-elles? Bien, écoute, sur le terrain, le directeur des ventes, qui est en mode, pré... en mode plus pression sur les chiffres, sur les résultats, va avoir tendance plus à gérer ça avec une approche comptable de la vente. Très souvent, beaucoup moins présent sur le, sur le terrain, beaucoup plus dans son bureau, beaucoup plus sur le plan administratif. On n'est pas au niveau des développements des compétences. On est au niveau des performances. De l'autre côté, quelqu'un qui est à coaching va être beaucoup plus axé sur « développe les compétences des gens et les résultats vont venir ». Donc, on, a comme, on vient d'intégrer un élément hyper important entre la personne et les résultats. On forme, on travaille sur les compétences. Donc, si tes compétences restent, il y a deux avantages. À moyen terme, c'est sûr que tu vas produire. Puis, deuxièmement, ça va rester, tu vas avoir développé des façons de faire qui vont te rendre meilleur. Si je ne fais que mettre de la pression sur les résultats, je ne développe pas la personne que tu es et je ne développe pas tes compétences clés. Donc, ultimement, à court terme, la personne qui met de la pression sur les résultats va peut-être avoir un petit peu plus de résultats, mais à long terme, elle va se faire dépasser mmh. par la personne qui développe les compétences déjà. Intéressant, merci. Et quels sont les impacts sur les entreprises? Ben, écoute, ultimement, si tu travailles avec un et l'autre, si tu travailles en pression sur les résultats, tu ne crées pas un lien de confiance avec ton équipe, donc la fidélisation de tes employés est beaucoup moindre, plus de départ. On l'a dit à long terme, un, il peut y avoir une différence jusqu'à 20 au niveau des résultats selon si tu y vas en coaching ou si tu y vas en gestion traditionnelle. Donc, sur le plan financier, des résultats, sur le plan de la retention et des ressources humaines, il n'y a aucune raison logique de ne pas coacher. Tous les avantages le démontrent, c'est payant pour une organisation de coacher son équipe de vente. Merci Charles. Merci Richard.